Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Xbox Live.fr pour eh bien, une nouvelle vidéo et ce coup-ci nous avons une preview de The Persistence sortie le 21 mai 2020 il est daté maintenant sur votre plateforme préférée alors le titre n'est pas neuf hein, c'est un jeu qu'on a pu tester en août 2018 déjà sur PlayStation 4 avec le PlayStation VR alors de quoi s'agit-il il, il s'agit d'un euh, on va dire roguelike euh, survival horror dans un univers de euh, science-fiction qui fait penser à des classiques du genre comme Alien, Dead Space et euh, un petit côté euh, Event Horizon pour les fans de Paul Anderson qui bien en 1997 avait découvert ce film avec Sam Nail et Laurence Fishburne qui se déplaçait dans un vaisseau un film d'horreur plutôt sympathique et que je vous conseille si vous voulez passer une petite soirée sympa alors le titre en fait ici vous met dans la peau d'un agent de sécurité Zimri qui est malheureusement décédé mais qui a la chance de pouvoir se cloner à l'infini ce qui va lui permettre en fait vous pouvez le voir ici d'être guidé par l'IA du vaisseau, euh, Serena, et non pas Cortana, attention, euh, Serena qui va en fait vous permettre de revivre, et une fois que vous êtes à nouveau rematérialisé dans un corps, vous allez devoir, euh, eh bien, tout simplement, euh, remettre le vaisseau en route et sauver l'humanité, puisque ce vaisseau contient, en fait, la sauvegarde de l'humanité, rien que ça, donc attendez-vous, euh, eh bien, euh, à devoir... Euh, recommencer encore et encore ce qui est euh, la base des roguelikes donc déjà d'emblée ceux qui sont allergiques au concept du die and retry peuvent tout de suite passer leur chemin euh, parce que forcément euh, autant vous dire que vous allez constamment refaire euh, la même chose ou pas, puisque le jeu vous allez débloquer au fur et à mesure. On va revenir sur cet aspect, sachant que les niveaux sont générés de manière euh, procédurale, ce qui est peut-être d'ailleurs quelque chose qui est assez. Euh, alors on comprend, hein, c'est le concept du roguelite, du roguelike, pardon, mais qui est assez euh, euh, choquant dans un vaisseau qui est censé en fait euh, être, euh, on va dire, euh, le même, euh, même si on vous explique que euh, à cause de matière noire, et eh bien euh, forcément l'architecture du vaisseau change, etc. Mais avouez que c'est un peu... Euh, voilà, c'est une excuse un peu facile. Alors là, on est sur le pont de recherche, en fait, qui est votre hub de départ. À chaque fois que vous mourrez, vous revenez à cet endroit. Je vous le montrerai tout à l'heure et vous allez pouvoir effectuer diverses tâches et, euh, et puis activer divers mécanismes euh, sur euh, ce vaisseau, à commencer par un téléporteur, téléporteur qui va vous permettre d'atteindre en fait le premier, euh, on va dire, le, le premier niveau, et sachant qu'après tous les niveaux sont interconnectés euh, les uns euh, aux autres, ce qui va vous, euh, et bah vous donner la possibilité de naviguer euh, les uns euh, bah, d'un un niveau à un autre, et puis après on débloque des raccourcis, on débloque de nouveaux outils comme vous pouvez les voir euh, juste à côté. Et puis bien sûr, le vaisseau est peuplé de euh, créatures plus horribles les unes que les autres et que vous allez devoir affronter ou éviter parce que, on le verra quand on parlera du gameplay, la composante, euh, on va dire, euh, infiltration euh, est quand même très euh, prononcée. Alors voilà. Euh, ça c'est la carte par exemple du premier pont du vaisseau et vous pouvez voir qu'en fait euh, sur cette carte vous avez un gros objectif en vert qu'il faut atteindre. C'est le tout premier objectif en fait euh, à réaliser c'est de redémarrer le générateur euh, du vaisseau. Pour ça vous vous promenez dans le vaisseau avec je vous l'ai dit tout à l'heure des niveaux qui sont générés aléatoirement vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez récupérer ça va de cellules souches en passant par des cartouches d'énergie en passant également par tout un tas de matières et de matériaux qui vont vous permettre et eh bien avec ces puces fab par exemple d'aller débloquer de nouvelles armes, de nouvelles armures et je vous montrerai l'interface tout à l'heure on se déplace avec la manette et le petit rond bleu que vous pouvez voir ici c'est en fait la survivance de, euh, bah, du, du VR puisque euh, ce point bleu vous permet eh bien, euh, de euh, vous sert de viseur. Mais en fait euh, bah, au départ c'est ce qui permettait de cibler en fait où on voulait avec les mains euh, pour pouvoir eh bien, avancer. Vous pouvez voir ici euh, un certain nombre de, de créatures qui vous suivent partout d'ailleurs. Euh, et euh, que là je peux arrêter avec euh, l'arme que j'ai trouvé qui est un revolver. Mais autant vous dire que euh, dans certains cas c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez aussi votre... Euh, voilà, C'est espèce d'extracteur en fait qui vous permet soit de donner des coups au corps à corps mais également de prendre des cellules souches directement dans le dos des ennemis. D'ailleurs celui-ci avait droppé un plan et les plans vous permettent de débloquer des améliorations pour un certain nombre de, euh, bah, de votre... Euh, vous voyez là je suis en train de me rapprocher de l'objectif. Pour un certain nombre et eh bien d'accessoires, ça va des armes en passant eh bien, par votre combinaison et les niveaux euh, sont connectés les uns aux autres. Là par exemple on vient d'arriver euh, au téléporteur euh, du pont 2, euh, pont 2 qui est d'ailleurs un peu plus compliqué d'ailleurs à explorer que euh, le pont 1, ne serait-ce que par les, les créatures euh, qui euh, le hantent et qui sont de véritables saloperies qui se téléportent et qui vous... Euh Comment dire euh, Qui vous attaque en fait c'est un, un petit effet the fear en fait c'est à dire vous tournez la tête l'ennemi euh, se rapproche de vous vous bougez il se rapproche encore une fois jusqu'à se retrouver dans votre dos et, euh, et puis après il vous dégomme euh, donc ce sont très très compliqués à avoir donc le jeu je vous l'ai dit au départ vous demande de réactiver en fait le, euh, le premier réacteur ce qui est euh, d'ailleurs une tâche qui n'est pas facile euh, je suis mort plusieurs fois avant euh, d'y arriver ça m'a permis, quand même, de pouvoir explorer un petit paquet d'endroits, de, bah, puisque en fait la part belle est vraiment laissée à l'exploration. Certes, c'est on va dire linéaire dans la progression, vous pouvez tracer votre chemin vers l'objectif quasiment euh, en ligne droite, mais euh, vous êtes forcément récompensé puisque vous allez retrouver des endroits où euh, vous allez avoir eh bien, un peu plus de loot, de la santé, euh, des puces fab, des puces rébus, euh, tout un tas de matériaux qui vous ne trouverez pas et qui seront euh, forcément euh, essentiels pour euh, progresser. Vous pouvez le voir, euh, la progression se fait bien sûr dans des environnements euh, assez clos. Euh, là, je suis euh, accroupi, donc j'avance moins vite. Il euh, y a des ennemis euh, un peu partout, euh, à droite et à gauche. et donc Il faut vraiment ouvrir l'œil. Vous avez une lampe torche aussi que vous pouvez allumer. Attention d'ailleurs parce que cette lampe torche en fait vous mange de l'énergie. On peut voir juste en bas euh, à gauche la barre rouge en fait qui euh, sert à la fois à la torche pour se recharger mais également eh bien, à la possibilité de se téléporter puisque lorsque vous avez des obstacles que l'on peut franchir, euh, il suffit de placer la petite boule bleue derrière l'obstacle et bim en appuyant sur... Euh, ah, on peut eh bien, directement passer de l'autre côté de l'obstacle, mais ça vous aura mangé euh, une partie de cette énergie. On ne peut pas se téléporter où on veut ni à volonté, mais c'est quand même pratique pour essayer euh, bah, d'échapper euh, certaines fois à euh, quelques monstres assez costauds comme ceux qu'on va voir dans, dans quelques secondes. Là, je vous ai mis en fait euh, l'endroit où on, euh, on va dire on active en fait euh, le premier objectif euh, qui se fait d'ailleurs en plusieurs phases. Les objectifs généralement vous arrivez dans une salle, il y a un effet waouh, vous dites ah c'est cool, je vais débloquer euh, je vais débloquer le truc et puis non, en fait, c'est en plusieurs étapes et donc vous allez à chaque fois risquer votre peau. Sachant que si vous mourez là, bah, vous recommencez à zéro. En fait, la sauvegarde se fait euh, en tout cas en progression. Euh, une fois que vous avez débloqué, euh, fini à 100% l'un des objectifs qui vous a été euh, assigné. Sinon, la mort est synonyme de euh, recommencement au euh, départ. Et euh, bah, le seul truc que vous allez garder, ce sont vos améliorations comme on va le voir euh, dans quelques instants. Alors je vais vous montrer une petite variété d'ennemis supplémentaires puisque là en fait je vais arriver à activer et eh bien tout simplement le réacteur. Voyez là celui-là il va très vite et il se il se en fait il, bah, il se planque et il vous saute dessus. Vous avez les monstres un peu plus classiques comme ceux qu'on a vu tout à l'heure à qui j'ai extrait l'ADN et vous avez également euh, deux euh, gros monstres un peu brutas sachant que là le jeu vous équipe de temps en temps eh euh, d'un flingue euh, ou eh bien, du pistolet que vous avez trouvé tout à l'heure euh, et des arbres que vous n'avez pas besoin de crafter puisque vous allez euh, les euh, ramasser et donc pouvoir vous en servir, donc, vous voyez l'espèce de, de brute avec les points enflammés, euh, on prend très très cher, ma vie est quasiment, euh, ma vie est quasiment en bas, Alors heureusement on, débloque, euh, on a un bouclier en fait, qui permet de, de contrer, et quand on a bien compris euh, l'esquive, enfin en fait l'esquive pardon, le bloc, on peut euh, s'en sortir, là j'ai franchement eu de la chance d'ailleurs, j'ai débloqué euh, <rire> un succès en faisant ça, euh, tuer des berserkers en mêlée euh, mais parfois on peut avoir beaucoup moins de chance vous allez le voir euh, immédiatement euh, là lorsqu'il y a euh, beaucoup d'adversaires et que euh, vous êtes encerclé il suffit euh, de mal bloquer et là euh, bah forcément euh, c'est euh, la mort assurée alors qu'est ce qui se passe quand on meurt on est déconnecté on voit bien sûr par qui on a été euh, tué et lorsque on a été tué et eh bien on revient en fait avec son euh, clone et une fois qu'on a activé son clone, on peut revenir depuis le pont à des modificateurs en fait à la fois de séquences d'ADN qui vous permettent eh bien, vous voyez, bah, de modifier votre santé, modifier votre force, le niveau sonore de vos pas, votre furtivité, également le niveau de matière noire et également... Eh d'aller utiliser les plans que vous avez euh, débloqués dans euh, eh bien, un magasin d'équipement et d'armes qui va vous permettre en fait, de euh, choper des upgrades pour un certain nombre de euh, catégories de, euh, bah, de votre combinaison, en passant par vos armes, en passant euh, par votre téléporteur. Et tout ça, en fait, va être sauvegardé au fur et à mesure de votre aventure. Donc, si vous mourrez, bien sûr, vous, vous, ne, vous ne retrouvez pas vos armes, vous ne retrouvez pas euh, votre loot. Par contre, vous allez conserver les cellules, conserver euh, vos, euh, on va dire, les, les pièces qui vont vous permettre d'avancer. Alors, techniquement... Comment ça se passe Le jeu déjà tourne en tout cas euh, en 4K, euh, il est plutôt euh, joli, euh, il est assez fluide d'ailleurs, bon on peut pas dire que euh, techniquement ce soit euh, le jeu du siècle, euh, c'est pas euh, oufissime en fait hein, comme, euh, comme, euh, comme graphisme, c'est même plutôt simple comme décor, mais on peut dire que ça se laisse vivre quand même assez sympathiquement, ne serait-ce que parce que les éclairages sont quand même plutôt bien fichus, qu'on alterne pas mal les zones d'ombre, les zones de lumière, et qu'au final, même si le, on va dire, les, les décors sont assez simplistes, on a quand même bien plongé dans l'ambiance, avec encore une fois un jeu qui se joue au casque, alors pas forcément virtuel puisque là vous serez devant votre console, mais en tout cas, au casque audio, on vous le conseille parce que le titre vous plonge vraiment dans une ambiance sonore et notamment quand vous allez arriver sur le pont 2 vous avez carrément des ennemis qui vous repèrent au son et que vous repérerez au son d'autant plus que le niveau se passe quasi exclusivement dans le noir le plus total et que si vous allumez votre lampe torche vous vous faites repérer et dégommer donc il faut vraiment faire très attention c'est franchement pas le jeu que vous pouvez jouer dans le salon avec la famille à côté en vous disant c'est bien c'est tranquille je vais pas mettre beaucoup de son pour déranger personne non non c'est impossible il faut vraiment jouer avec le son et vraiment faire attention à à ce qui se passe autour de vous parce que ça va vous permettre de survivre, d'autant plus que vous avez un certain nombre de pièges environnementaux aussi qui sont placés à droite à gauche, certains visuels que vous allez repérer euh, à vue d'œil, hein, puisque vous avez des planches électrifiées, et puis d'autres comme par exemple celui-ci où vous vous faites avoir parce que vous pensez que c'est un placard et en fait c'est une bombe qui vous pète à la tronche, il suffit d'écouter en fait, et ça fait des petits bips. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, dire qu'en tout cas, on a été quand même... Très séduit et que le titre est prometteur dans ce qu'on a pu et eh bien euh, essayer. Euh, franchement, euh, c'est prenant, c'est tripant et hormis le côté répétitif des choses, il y a quand même une certaine un certain sentiment de progression et euh, on s'éclate et eh bien euh, tout simplement à progresser encore et encore dans euh, le jeu et à débloquer bien sûr à chaque fois les différents euh, objets qu'on va trouver et euh, eh bien à rendre son personnage encore plus fort. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur The Persistence, je rappelle, sorti le 21 mai 2020. En attendant, on vous souhaite de très bons jeux. Restez chez vous, prenez soin de vous et à très bientôt sur Xbox Bye bye